Comme vous pouvez le constater, nous sommes allés nous mettre sur notre 31 pour savoir enfin qui est le plus drôle de nous deux. Nous allons jouer à ce célèbre jeu, Blague de Papa. C'est parti. Un professeur de chorale demande à un de ses élèves s'il est riche. Euh, L'élève répond non, pourquoi pour savoir si je peux vous faire chanter. Quel est le point commun entre un tromboniste et une grenade Je ne sais pas. Eh bien, quand tu l'entends, il est trop tard. Quelle est la note qui est toujours malade Je ne sais pas. Le fabémol parce qu'elle vomit. <rire> Qu'est-ce qu'une Kovich Une Kovich euh, Je ne sais pas. Eh bien, écoute, c'est une sorte de chaussure. Car on dit Chostakovitch. <rire> <rire> Es-tu prêt Oui. Quelle est la différence entre une prostituée et un tromboniste mmh. Le prix La prostituée connaît ses positions. <rire> À quoi reconnaît-on un chef d'orchestre chinois Euh. Il dirige avec deux baguettes Non, une <rire> fourchette Une <rire> fourchette Ah, parfait Un chef d'orchestre lors d'une répétition Trombone 2, vous jouez trop fort Les autres, il n'est pas là. Vous lui direz quand il reviendra. Quelle est la différence entre Chopin et Johnny Hallyday Ah, aucune idée. Chopin joue du piano à queue et Johnny qui à... joue du piano <rire> à, queue, à queue. Quand Lao Tzu a dit la plus belle musique c'est le silence, il s'adressait à son pupitre de trompette. Il n'y a pas de chute. Ben non, c'est la blague. <rire> c'est ça <rire> Je suis en train de perdre. Où habite un musicien euh... Non, je ne sais pas. Dans son domicile adoré, avec un sol facile à cirer. Oh. Comment t on un musicien sans copine Un jazzman Un SDF. <rire> <rire> je ne comprends pas. Non, non. <rire> que rapport <rire> C'était bien SD9. Je sais pas. Il y a trompettisme. C'est la dernière, Vincent. Comment faire cuire un poisson avec son piano C'est tout C'est une question. Une question. Euh, un poisson avec son piano. Non, non, je ne sais pas. Eh bien, vous le posez dessus et vous faites euh, dorer la sole. Okay. Et bien. <rire> oh bien, Elle Et bien, bien. Et bien voilà, donc euh, un score sans appel. Bravo à toi, PM. Écoutez, sincèrement, je crois qu'il faut savoir s'incliner. Vincent était le meilleur. En tout cas, on est très très content d'avoir partagé cette expérience avec vous et avec la boîte noire du musicien qui nous a permis de faire tout ça. On se retrouve très prochainement pour euh, bah, de nouveaux épisodes de cette série. Et puis, on va vous quitter. Tu suis mon cochon Bah oui, j'ai chaud. Ouais. <rire>